Alors, je verrai si je fais le 10 ou euh, ou 9 euh, partie 2, quoi. Ouais, je pense qu'on va faire partie 2. Ouh là, là Voilà. On va faire un partie 2, comme ça, c'est plus cool. Hop. Et on continue. Il y, y a des espaces dans la vie, non Je sais plus. Il y a un espace, là Il y a une virgule, ici. On va dire que oui. Ok. Euh... Tac, tac, tac, tac, tac. Je pense qu'on est bon. Pourquoi tu sais c'est ouvert On s'en fiche. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Hop. On va parler à, à, à, à ce personnage. Ah, ah, D'après mes recherches, tu as zéro dino de là. Parce que tu, si tu veux acheter une, une euh, cuillère, je vais te la faire sortir. Donc, par exemple, si on veut ça, 20 pour 10 dinos, 20. Ok. Faut transformer nos dollars, ok. J'ai un dino dollar. Je suis à un dino dollar de, de la Silver Spoon, ok. Prends un triceratops, il s'appelle Chad. La pyramide de la ch... de la bouffe a ah, un truc pour trouver des per... des trucs.. des. des, des objets perdus. Des artefacts anciens, des vieilles reliques, perdues dans le temps, la possibilité euh, de... étant euh, infinie. Ah C'est toi qui crie, là La dernière fois qu'un un, un dino a, euh... La dernière fois, j'ai essayé de donc, creuser euh, chez Dino. J'ai trouvé pas mal de choses, euh, des, pas mal de trésors. Mais cette fois-ci, euh... J'ai juste trouvé des, des barres de là, ok. Le dino, il, alors, les, les trésors qui sont disposés ici viennent travers tout le monde. Je voudrais traverser partout, ok. Ok, ok, ok. Alors, on a toujours pas trouvé Marie, c'est... Euh, du coup, euh, Marie, je crois qu'elle est à l'extérieur, donc on va regarder. Et on va commencer de là-bas. Euh, elle n'est pas ici. Au revoir, mon petit lapin. Je crois qu'elle est en haut, à droite. On avait vu quelque part, non Par ici. Non. Bah, en fait, là, on est arrivé par ici, mais euh, ce n'est pas ici. C'est vrai qu'on n'est pas passé par là. Euh... Oh Elle doit être au début en fait, donc on va, on va aller au début. Je sais pas où mais... Ah si elle est là. Donc on va commencer d'ici. Alors faut que je. Faut que je me, mettre... <rire> faut que je me motive. Alors, attention. Alors. Euh, Rebonjour YouTube, si vous êtes motivé à, à suivre encore ce let's play de l'infini. Euh, Rappelez-vous qu'on est en train de jouer à Omori, qu'il y a un avertissement, cet avertissement est assez simple. Euh, C'est un jeu d'horreur psychologique, donc il y a des choses qui sont problématiques euh, potentiellement, et donc prenez soin de vous euh, et faites en sorte que euh, euh, si vous êtes touché par la perte, la dépression, le suicide, l'anxiété, ou le bullying ou l'harcèlement, ou le sexisme, euh, de ne pas regarder la vidéo, changez tout de suite. Parce qu'on risque d'y arriver. Voilà. Donc là, en fait, c'est la deuxième partie du, de, de l'épisode 9, euh, normalement. Cette deuxième partie est principalement faite pour pouvoir éviter que ce soit euh, trop lourd à regarder. Euh, parce que, en général, je fais les 3 heures euh, ces temps-ci, mais j'ai essayé de limiter à 2h30 pour, euh, pour, ces, pour cette fois-ci, sauf que j'ai du temps. Donc on va continuer. On va continuer. Il y avait des choses à, à aller voir. Euh, ici, il y a une porte. On n'est pas allé par là. Donc là, on est chez Dino. Euh, on revient du, du, deep, du deep web... du <rire> de la profonde... la bonne profondeur euh, qui était le, le monde en, en, dans l'eau et là on est du côté de... Euh, on, est, on a pris le train et on est du côté d'un du, euh, monde où il y a du sucre quoi Et c'est cette place euh, les, les, vous voulez rentrer euh, Jossum m'a donné le, le mot de passe que je pouvais euh, euh, utiliser, euh, quand Utilisé dans mes, dans mes pérégrinations. J'adore ces gars, ils, ils, sont, ils sont très rigolos. Quel mot de passe Ah, oui, non, mais parce que c'est c'est bien entendu euh, notre euh, cher ami Héros qui peut y être, utiliser ce mot de passe. Quel mot de passe Eh hey, Ogi, c'est moi Héros, le password c'est. Héros, mon ami, allez, viens, la porte est ouverte. Ah ouais, carrément c'est des trucs. Mettez-vous à l'aise, tous les amis de héros sont des amis. L'atmosphère ici est top. Je parie que Ruben a fait du super bon jus. prend un truc. Bienvenue dans Chillville. Okay. Euh, relax toi, respire un peu c'est le moment de se détendre ses est muscles est-ce que tu veux euh, launch with your friends oui on a launch with your friends c'est cool ah, on gagne du jus okay. moi et Ogi on est les, les propriétaires de, ce, de cet endroit il est les muscles et je suis les muscles C'est pas très intéressant comme discussion. Bon, partons. On n'avait aussi pas euh, évité d'aller euh, en haut. Euh, on était entré vite fait dans, le, dans la librairie, mais on n'est pas rentré là. Donc, on va rentrer ici. Ah. Mina. Salut et bienvenue. Euh, Mettez-vous à l'aise. Euh, il n'y a pas un moment euh, calme dans cette maison. N'est-ce pas, Victor Ouais Le cul d'or. Juste un de une pepperoni en plus. Mais... Euh, mes frères et sœurs... On, on a trouvé un grand tunnel. Mais il y a, y a une, une entrée secrète que personne ne sait. On l'a vu. Si on, on, on, on se comporte mal, maman nous a dit qu'on serait envoyé dans le chasme, Chaudé, Chaudé, ch ch Chasme donc un truc un peu shady, bizarre. Donc. Ok, c'est une porte Oui. Ah, bonjour. Miss Palmy a, a pris soin de nous tous. Elle a toujours euh, aimé... Euh, elle a vraiment été très aimante et, et euh, fait, fait attention à nous. Euh, J'espère qu'elle pourrait euh, avoir quelque chose de spécial. Bienvenue dans, mon, euh, dans ma maison. Euh, je prends soin des enfants qui n'ont pas de famille. C'était euh, un peu vide ces derniers temps. Du coup, je suis allé... Euh, je suis vraiment... Euh, euh, je m'inquiète que les enfants... Euh, qui est, qui est, qui sont partis se euh, ce sont seuls. Ok. Mmh, mmh, mmh. Je peux pas prendre ça Non. Je peux pas prendre ça non plus. Ok, on sait C'est quoi qu'il faut que je lui ramène comme ce truc spécial du coup Je comprends pas. Ouais, elle veut un truc mais quoi On sait pas. Bon, bref, c'est pas grave. On a de la vie. Donc là, il y a une autre maison. Une petite maison. Donut. La maman... La, la grand-mère, Donut. Je peux vraiment... Euh, J'ai du mal à regarder... à voir ces temps-ci. Mais je peux quand même voir des formes. Je peux dire que tu ressembles à un Donut bizarre. <rire> ah Qu'est-ce que c'est, ça Qu'est-ce que t'as dit Quelque chose Je comprends pas. <rire> ma grande soeur euh, nous visite rarement mais elle m'a envoyé une carte postale que tout euh, De temps en temps. Elle m'envoie des cartes postales de temps en temps. Ah, elle a l'air d'aller bien. Ok. Et la petite porte, j'imagine Peu Non. Du coup on a eu un donut. Ok. Euh, et du coup, là, on peut aller là-haut. Ah. Ok, il y a quelqu'un en haut. C'est une maison une maison orange. On va direct dans la maison. Une photo d'une créature orange. De, de l'orange sanguine, ok. Ça va. Il va falloir que j'aille aux toilettes. Oh, je suis désolé. Euh, Qu'est-ce que tu fais Mon nom est euh, Orange Joe. Et euh, je balance des oranges. Oh, cool. Mais pourquoi Parce que je suis... Je cherche mon mon frère, mon frère jumeau euh, que j'ai perdu. Orange Joe. On a été séparés à la naissance. Mais, euh, mais dans mon cœur citronné... Je sais que euh, il est toujours un peu. Euh, il est un peu ici dans le coin. Chaque orange est inscrit, à un, à inscrit un message. Oui. Ah chaque orange a un message qui explique comment euh, qui je suis et comment me trouver. J'espère que euh, je vais pouvoir l'envoyer dans toutes les directions euh, et que l'une va pouvoir euh, lui arriver et me le ramener. Ah, c'est trop, trop, trop mignon. J'espère que tu trouveras ton frère bien éventuellement. Merci, jeune fille. Je sais que je vais, tr je vais trouver. Bonjour, le chat. Mon, mon, euh, mon corps est sain et je suis plein de... Euh, d'espoir de, et de vigueur. Mais, au cas où. Et puis, et si, tu, si vous trouvez, trouvez mon, mon frère, euh, envoyez-le à, à, à, à la crête orange. Je sais que ça lui ramènera jusqu'à moi. Et on a du coup l'orange crête. La crête orange, ok. Donc je croyais que orange était l'endroit, mais non. On va trouver votre votre frère. Bon, du coup, il faut que je fasse juste 3 secondes de pause. Je vais au toilette. 3 secondes de pause, je vais au toilette. J'arrive, j'ai coupé le micro avant. Je suis désolé, j'arrive. continuer. Il y a le chat qui commence à s'énerver alors que c'est pas du tout l'heure. C'est compliqué. je sais pas exactement on va devoir revenir là où on était au début hein. enfin au début vous vous avez pas vu mais c'est ici on était à l'intérieur de ça donc je suppose que c'est là on a une carte au trésor en plus hein. je vais vous montrer ça tout de suite euh, la carte au trésor c'est euh, pas par là Ah oui il faut qu'on trouve le bon on regardera ça plus tard Donc la carte au trésor ça ressemble à ça mais je pense que c'est beaucoup plus bas, on n'en est pas là. Euh, et du coup faut qu'on aille là. Eh hey, salut les aventuriers Bienvenue à, Dig, à Dino's Dig, je suis Dino, donc euh, on va faire de la recherche de trésors. Est-ce que vous êtes prêts pour avoir une cuillerée de aventure si, euh, si oui, vous êtes venu bon au bon endroit. Ça a l'air de côté, un hein. 100, ok. Euh, on a créé le, le, la... Vraiment le, la... L'ultime la, chasse au trésor, euh, l'aventure de chasse au trésor euh, que vous pouvez expérimenter avec un prix très bas, 100 balles. Est-ce que vous êtes prêt Oui, est-ce que tu es prêt Nina Pour pour être euh, heureux, euh, heureuse, excitée de euh, creuser. dinotastique J'ai l'impression qu'on va se battre contre un dino après. Hein. Ok. Ok. Ah, du coup, il faut creuser avec des euh, cuillères. Il va nous donner la potato spoon. Gratuit. Du coup, il faudrait acheter des d'autres spoons. Ok. T'es un, un vrai petit apprenant. Hein. Euh, la pyramide de la bouffe, tu vas pouvoir euh, trouver des super trésors de tout l'univers. Et le meilleur, c'est que tu vas pouvoir tout garder. C'est la dino garantie Laisse-moi te, te te tenir au courant de, ce, de cet endroit de, de digue. De, de, de creusement quoi. De creuse, de creuse. Enfin bref, enfin, vous avez compris. Il y en a 4. Il y a 4 niveaux. Tu vas toujours commencer au premier niveau, mais si tu es chanceux, tu pourras trouver la clé de la pyramide, qui ouvrira la porte de la pyramide au prochain niveau. Pro le, plus tu bas, euh, plus tu descends et plus tu as de trésors. Plus les trésors sont bien. Maintenant, il y a un problème. Chaque, euh, chaque euh, cuillère a une, a une utilisation limitée. Par exemple, tu peux creuser que 5 fois avec la potato spoon. Et si, et si ta cuillère se casse, la, la, la recherche du trésors se finit. Et la pyramide de la.. De, de, de, la porte pyramide se ferme. Et on te ramènera à l'entrée. Ok. Oui, on a tout, à, tout compris. Gino Et maintenant c'est le moment de, des disclaimers. Le, les trésors ne sont pas les seules choses que tu peux trouver dans la pyramide. Tu peux aussi trouver des, euh, des gens qui te tapent. Mais on, tu ne pourras pas nous poursuivre pour ça. Si quelqu'un te met KO, ce euh, sera un vrai game-over. Voilà, c'est tout. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est de, de monter les marches et euh, d'aller euh, dans la, la, la pyramide de bouffe. Et de commencer. Et c'est parti. Ok. De toute façon on bah, va gagner à chaque fois donc euh, y a pas de problème Un bun bun <rire> okay. Waouh, la musique elle se vénère ou c'est bon C'est un peu bon, hein, en fait. Il y a un peu de vie. Ah oui, il y a quand même pas mal d'expérience, donc ouais. Ils ont un niveau. Euh, bon... Hein. On, on a que cinq fois 5 cinq chances de creuser, mais bon. Ah oui, du coup, c'est les trucs avec les croix qu'on creuse. Ok. C'est les snakes, euh, strawberry snake. Les, les, les, les serpents... Euh, les serpents 13. Ils ont de la vie de fou. Hein. Wow, ils ont tué, ils ont tué héros. Ils, ils savaient qui tapait. Au revoir le chat. Au revoir Nina. Ensemble. Petit On peut faire des guillis, c'est bien. Du coup, en fait, il faut qu'on trouve de la thune. Des dinodigues. Bon. On va commencer à creuser, hein. Creuser là. Non, là. Là, c'est clairement là. On a trouvé Hector Oh, Hector. Comment c'est possible Toi ici Allez, reviens dans ma, dans ma poche. Ah, quel mon, mon vieil ami. Je suis désolé. J'ai peur. J'ai peur que j'ai changé et que je ne peux pas t'accompagner, tu vois j'ai une famille maintenant. En... Attends, Hector Junior, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu dis que tu veux les rejoindre Il Y'a plus... Y'a y a, y a tellement plus... <rire> est Hector est une pierre. Pourquoi tu me griffes, là hein Pourquoi tu me griffes Hein, Nina Enlève ta patte. Euh il y a plus de vie euh, que juste de rester ici. C'est pas l'heure, hein donc on euh, ne me cherche pas en fait. Euh... Oh, Hector Junior. Je, te... je te comprends bien. Même cette vieille euh, cette vieille euh, pierre sait euh, s'amuser euh, au moins. Mais tu auras des aventures mémorables ensemble. Va aller je rejoindre Hector Junior dans sa poche. Oui, comme ça. Je suppose que c'est un au revoir maintenant. Qu'est-ce que t'as Merci d'avoir de, de m'avoir cherché jusqu'au bout. Victor Junior, tu seras bon, ok. N'oublie pas ta famille. On est toujours avec toi. J'espère que la prochaine fois qu'on se recroisera, tu seras grand et une, une pierre lisse. Ne t'inquiète pas, Hector. Je vais prendre beaucoup le soin de Hector Junior. Je sais quel. Je te le promets. Eh bah, Tu veux venir tu veux, tu veux venir ou tu veux pas venir Parce que là, tu veux des câlins Tu veux me miauler dessus Je sais pas ce que tu veux. Tu me griffes Qu'est-ce qu'il y a Rien Tu veux manger Ok. Bon, du coup, on a trouvé euh, Hector. Hein. Ça faisait partie de nos, de nos, de nos, euh, de nos quêtes. que que ah Et Nina Tu m'as planté tes griffes, wesh <rire> En plus, je me fais tabasser... Euh, ...par une strawberry snake C'est pas cool. C'est pas cool, Nina. En plus, tu t'hésites pendant 15 ans et t'attends le dernier moment où je te fais pas attention à toi pour pouvoir me planter, quoi. Vraiment amusé. Désolé pour le cri, hein, ça a dû faire mal, ouais. La musique est euh, int intense. Hein. Bon, je suppose que c'est là. Un code ancien. Que quoi Ancien code, c'est là. Ah ouais, non, mais... Euh, S'il vous plaît. Un donut. Bon, ça c'est nul. On a un Tino de l'art, ça, ça sert à rien On en a besoin de 20 Deux bon, voilà. euh, On va s'acheter une, une spoon hein. Mais d'abord on va garder la potato pour, euh, pour mash-up le... Il faut combien là, pour, euh, pour celle-ci 20, ok Donc il faut que je claque de euh, 100 à chaque fois. Bon ouais, c'est parti. Ouais, faut avoir de la chance quand même pour tomber sur du de là. Bon on va on, on va fixer sur les, les seuls endroits où on connaît de toute façon. Et pique lui mais... Porcupie. porcupai. C'est un hérisson dans, dans une tarte. Mais je sais pas si on gagne de la des dinodigues ou on gagne de la thune euh, en les tapant. Okay. Il est vraiment embêté lui. Pas dans le sens. Ouais, il y a Hector toujours. Oh une nouvelle. Vous avez trop de vie En plus de dino dino dino est-ce que c'est là déjà? Je sais même pas combien j'ai de dino tune. J'ai combien de dino tune? Neuf. Ah Encore un et je peux acheter. Attends, mais il y a la dorée aussi. C'est une dorée, ça Non, ça c'est une pratique. Non. Nous, on veut, euh, on veut celle qui fait le plus. Bonjour. On vient ici claquer. On veut un dino de là et c'est bon. Et après, on pourra faire 20 dinodigues. On va faire tout premier niveau et après, on fera tout le dernier. Et Je pense que la, le, la clé est toujours au même endroit. Comme ça, ça nous facilite. Salut, je n'ai pas de, de, de, de, de, de cuillère. Bonjour. Demande une, une, une cuillère à 5. Voilà, merci. Donc... Que des attaques menaces, puisque. Ah oh ouais, mais y'a rien, oh là là. Ils prennent rien comme coup, on 205 de coups dès le début, bah ok, c'est sûr. est toujours vivant lui Comment il peut être vivant C'est pas parce qu'il est. il est... Il, est... il est sad. Ah ça avait fait aucun dommage. Ouh. Allez on se tape direct comme ça s'est fait. Deux. Mais en fait euh, pas. Wow, c'est incroyable, ils sont vénérés. Pourquoi, il autant... Pourquoi il a autant de, de points de vie euh, et en plus de défense bah, La défense, c'est parce qu'il est triste. <rire> J'ai développé plein de trucs, alors hein, on va regarder. Bon, on voulait aller là. Je soupçonne que c'est que de la thune, hein, mais on aura de la thune déjà, c'est bon. J'ai vu qu'Aubray avait pas mal de nouveaux trucs Non, ça on avait déjà Contre le truc qu'elle a c'est pas un truc de ouf exploite ça a l'air pas mal parce que ça, en fait ça, ça t'as des dommages en plus si euh, ils ont une émotion en fait et la vérité euh, après, ça leur rend triste, mais c'est tout ça. Alors, du coup. Euh... Je vais essayer ça. Il y a Kel aussi, je crois qu'il y a eu un truc. Rally. Il devient heureux et il peut récupérer de l'énergie. Et les amis de Kel. Kale... Récupère de l'énergie et, les... et du jus. C'est pas mal, ça. Ah, d'accord. Comeback, c'est... Ça, ça rend quel heureux. Mais s'il était triste, ça le... S'il tri... si était triste avant... Euh, il gagne flex qui lui permet du coup de rajouter euh, plus de dommages au prochain tour La balle, la balle courbe est pas mal Parce que ça, ça permet de taper toutes les émotions On va essayer comme ça j'ai enlevé euh, un truc euh, fat. Euh, non, swap. Mesmerize. Ça agit en premier. Tous les tous les méchants. V zéro et il prend moins de dommages. Enchanté. Et devient heureux. Ah, ça c'est pas mal ça. Share food, ça partage de la bouffe. Ça va permettre de, de donner de la vie et d'en prendre. Vraiment, ah ça se bien. C'est tout est bien de chez Euro déjà. Bonjour, on vient acheter ça. Voilà. On va trouver des trucs, des traits. T'inquiète de pas. On a, on a tellement d'argent qu'en fait on peut le faire 15 millions de fois ce truc là, donc il euh, n'y a pas de problème. Donc, il euh, y a plein de trucs qu'on a déjà fait, mais on n'a pas fait beaucoup la droite. Donc on va faire la droite. Et on en a 20, voilà. du coup, euh, voilà. Donc ça c'était de la thune. Donc là il est énervé par exemple, il faut que je me rappelle de la charte. Je vais me rendre triste, je vais euh, team spirit avec... Euh... Bon je vais le taper direct. Je vais... Voilà. Une balle courbe et hop c'est rend triste, bam. le coup c'est pas mal. Allez hop, deuxième attaque. On va tabasser. Bam, bam, bam, bam, bam, bam. bam. Non ça c'est en fait faut être énervé quand les gens sont tristes. Carrément. Le carrément, mec il brille. Ah, attends, attendez, attendez. Comment ça tu brilles mais, mais <rire> Pardon. Non mais c'est pas ça. Ça agit en premier, ça réduit l'attaque de, de, des ennemis et ça le rend à pied. Il est déjà pas mal à pied donc c'est bien. Juste pour l'instant on n'a pas besoin. Donc là il nous en reste 19. Donc là on est... n'a on pas fait le sedan d'en oh, haut je crois. Hot dog, pas très intéressant. Chicken wings, pas très... Ah. monter sans dommage parce qu'il est, il est lavé des émotions c'est ça qu'il faut que j'utilise en fait dès le départ ok Alors là c'est de, de la thune la clé de la pyramide ok J'espère qu'elle sera toujours au même endroit. Hein. Un gingembre. C'est pas possible. Hein. Allez, le céleri ou le gingembre Alors le gingembre. Moi j'aimerais bien que tu coupes pour. Ouais quand même. C'est tout Il faut que j'enlève stable, ça marche plus. Hein. Ça marchait bien tout à l'heure, mais là ça marche plus. Faut que je change stable. Il a Il appelé pla... Wobray Ok. Ça tue ça tape le céleri par contre euh, avec stable. Normalement, une fois sur six. Hein. Ouais, c'est fini. Ouah, wow, ils ont combien de vie? Non ah, mais il a trop de vie C'est quoi ce changement? <rire> Wesh Wouah Il a trop de vie On va faire que du level la ici dur à vie C'est son off. Euh, où suis-je Qui suis-je Attends, tu, re tu ressembles à quelqu'un. C'est incroyable. Tu dois être le frère le jumeau de Orange Joe. Orange, Orange, Orange Joe. My, my name is Orange Joe. Et j'ai un frère jumeau. Oui. Il te cherche depuis longtemps. Tiens, prends ça. Il nous a dit de te donner ça. On lui a donné la couronne de. Ah oui, c'est la couronne orange. Depuis que je suis petit, je l'ai cherché partout. Tout ce que j'avais de... à... à mon nom, c'était ce pendentif. Avec un. Une orange. Une, Une croix. Une croix. Une croix. Une couronne orange gravée dessus. La même chose qui apparaît sur cette couronne orange. Tout est clair maintenant. Je sais où, qui suis-je. Et je dois être... Oranjo. Frère Je n'y crois pas C'est vraiment toi hein Oui, frère C'est moi Oranjo il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'erreur. De... Je peux le sentir dans mon cœur de citron, Le Oh, tu m'as manqué, cher frère. Oui. Mon corps est plein d'espoir de... et de vigueur. Oh, comme j'ai attendu ce... ce moment. On se rencontre enfin, mon cher frère. Embrassons-nous. Je dois vous remercier, les enfants. J'ai jamais pensé que je pourrais retrouver mon jeune frère un jour de ma vie. J'ai entendu, entendu Discord, je crois. Et maintenant, il est, il est ici. Prenez ce, cette, cette chose qui, qui représente mon appréciation. De, de la vie. Ok. Oui, merci de nous avoir réunis. J'ai attendu si longtemps de trouver mon vrai chemin, ma vraie maison. Tenez, ceci, c'est mon cadeau. Il nous donne de la vie. Ok. Allons-y, frère. rentre à la maison. Tu es vraiment trop gentil, frère. Oui, on sait... On... Comme c'est rendez relation de notre, de notre rencontre. Euh... Marchons ensemble. <rire> Espoir et vigueur. Espoir et vigueur. Espoir et vigueur. Waouh. Salut, hein. Bon, bah c'était bien. Oui, il y a Discord qui est en train de s'énerver là hein. derrière. Non, Si c'est quoi, c'est du persil. Bon, le persil ça a l'air d'aller. Hein. Il doit avoir masse de vie quand même. Le gingembre, c'était le pire. 31. Bon, il y, y a Discord qui est en train de se vénérer. Je vais regarder de, du côté de Discord. Euh. Attendez, je vais peut-être finir ça. On a plus beaucoup de possibilités. Hein. C'est qui, qui qui s'énerve Nouveau message, info roboto Qu'est-ce qu'il me dit Non, mais ça, c'est bon, ça. Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est l'anti-stream. Je l'avais rendu muet pendant 24 heures, je vais refaire la même chose. Histoire que personne ne nous embête. Pendant qu'on joue. Donc, troisième niveau. Ah, bah tiens, on le connaît. C'est ici. Mais non, pas le X Oh non, on va encore avoir une, nos pattes de pendule hein. Pourquoi il y a des chickens en, en gifle hein Oh là là, il, manque, il en manque 4 et après on est dans. <rire> Faut vraiment pas que je fasse comme ça. J'ai l'impression qu'il est plus petit le monde. Et il y a les lapins aussi. Euh... Ils ont l'air bien vénère avec leur image. Là. Voilà, c'était sûr. Mais on va vérifier, du coup, notre théorie du fait que c'est au même endroit. Là, on a, on a débloqué pas mal de trucs. Hein. Enfin, on a débloqué. Oui, oui, on a trouvé pas mal de trucs. Mais, on est reparti. On va juste vérifier que j'ai une bonne mémoire. Donc, euh, voilà. Je sais plus exactement où est la première clé. Je sais où est la deuxième. Euh, on va faire ça au pifant. Alors, non mais laisse-moi passer, euh, c'est long ça. Mais non Ah c'est une Faut que je paye à chaque fois Attends, c'est celle-ci là. Laisse-moi laisse passer. Mais je les aime pas, ils m'énervent... Euh... Oh, ils sont tous énervés Ah j'aurais pas pensé que l'histoire de euh, l'histoire de la, la cuillère c'était que pour un tour, hein. Curé, euh, ça, ça, ça revient à beaucoup là. Hein. En fait t'as intérêt à chaque fois à trouver 20, euh, 20 dinos. Euh. En fait faut vraiment se rappeler de, de là où sont les clés. Hein. Ok. Bon, du coup ça a intérêt à être au même endroit. Non mais là trop dommage, non mais non Là il est protégé Bon ça va. Mais non, il est pas là Ah, il était là quand même, ok. Bon j'avais une chance sur deux. Apparemment c'est ça, ça va jouer sur le... Non. Alors eux ils sont vénères donc on va essayer d'éviter au maximum. Non non non mais on pas. Oh non pas le gingembre Brûlez-le s'il vous plaît Le gingembre il est trop bon non, mais s'il vous plaît, le gingembre, la fin, hein. tout de suite, maintenant. Oh, en plus, s'il vous plaît. Ouais, ça va être compliqué hein, parce qu'on a plus de jus. Euh... Voilà. Oula C'est tendu. Hein. C'était tendu. Euh, bon. Ok, bon, on récupère de la vie. C'est la suite du, du truc hein. il faut qu'on aille jusqu'en bas parce que Quoi On a combien là 9 oh. oh. Oui oui oui oui on est là, on est là pour ça Ah, et il se ressemble. Hop là. Oh. Oh non. Ah Normalement c'est ça. Ouais. Allez on ouais c'était euh, ouais moi je joue un peu plus euh, Strat. Oh, en plus ça se déplace oh là là oh là là oh là là est-ce que c'est vraiment là qu'on doit aller J'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi ce serait ici. Euh... Parce que c'est chiant comme la mort en fait cette histoire de cuillère. Bon, on va au même endroit. Hein. Bon, on, va. on va taper celui qui n'est pas... Euh... Équipé pour se défendre. Mais même en plus on récupère même pas de la vie, y'a rien tu vois, -à Je sais pas si c'est le fait que j'ai enchaîné partie 1, partie 2, mais en fait ça me fatigue là, la manière dont ça se passe. Je crois que j'aime pas du tout ce monde du coup. En fait on va taper directement le mec qui est... qui est heureux. En fait c'est lui, lui qui va se faire bourriner là. Oui il y, a, il y a un son spécial quand tu bourrines quoi, ok. Non ça n'a pas trop de sens okay. Bon allez faut Faut, euh, faut un peu Y euh, y croire Donc là nous on avait trouvé ici Non Non Non J'ai pas envie d'aller là bas en plus, ça doit être là-bas. Hein. Sinon, on va aller là, et peut... puis on voit ce qui se passe ici. Oh là là. Oh là là. entendu. Au moment où je veux le faire, quoi. En fait, il a pas... C'est marrant parce qu'il n'y a pas de... Comment dire... Il a pas de raison pour que j'y aille. Prendre le train, il n'y avait pas de raison non plus, en fait. Et du coup, c'est juste parce que je sais qu'il y avait le train. Là on est un peu en mode euh, on y va quoi. C'est possible qu'il fallait que j'aille dans l'autre monde. Non. Oh non mais eux ils m'énervent de fou. Il nous faut du jeu. Normalement ça devrait être pas mal pour euh, au vrai. Voilà. Donc là ça a tabassé. Hein. Allez non. Euh... T'inquiète pas Nina, hein, c'est bientôt l'heure. C'est marrant parce que là, ils sont neutres et euh, ils ne sont pas démontés quand même. C'est un peu gratuit, quoi. Oh, bonjour, le chat. Bah oui, je sais, c'est bientôt là. T'inquiète pas. Final Strike mais je tu, tu viens, tu pars, donc je sais pas quoi faire avec toi Nina. Donc là un truc final strike, qu'est-ce que c'est On verra ce que ça donne parce que j'ai enlevé stable, ça servait plus à rien stable. J'en peux plus, on est en train de, de, de, de, on utilise cette cuillère pour rien, on a même pas dit de dinodélin. Oh là là. Enfin, purée. Bon là, ouais, il faut qu'on faudrait qu'on ait de la chance, chose qu'on n'aura pas. En fait, c'est pas mal si tout le monde est neutre et que moi je suis pas neutre. Ah ouais, ça utilise beaucoup beaucoup. Hein. C'est un truc c'est un... incroyable cette histoire, je suis désolé mais le, le... comment on a pu arriver face au gingembre qui, qui nous bloque la route wesh wow. En fait c'est parce qu'il reste... reste neutre je crois que c'est ça Il y a un truc comme ça j'ai l'impression Ouais je crois, qu je crois que c'est parce qu'il reste neutre, faudrait que je le je lui rende énervé en fait, il, il dit qu'il se calme, donc euh, c'est ça en fait. Bon, allez, stop te oui. Plus on descend, et moins on a, de, on a de, de coups, et moins il y a de choses à de toute façon chercher, donc euh, c'est très bien. Voilà, direct. Bon, tapons les gens, peut-être. Ah, il nous, il nous fuit. Qu'est-ce que c'est que ce, ce truc C'est un objet important. Merci fossile, il est marqué. Ah, c'est une carte fossilisée qui dit merci. Hot dog. Ils ont peur de nous, hein oh, Trop bien. Ah, du coup, on peut se taper quand même, confrère. Qu il est énervé. Eh bien, écoute. Euh, euh, je crois qu'il faut qu'on... Voilà. Final track Je vais le défoncer. Et je te mets une courbe. Euh, une courbe, tu vois. Et, euh, et je fais à manger pour qu'elle... Ah oui non mais parce que il, a, il, a, il du coup non ça marchera pas le Final Strike. Parce que je suis neutre. Et neutre c'est pas au-dessus de... Euh... Il ouais, faut donner de la vie aussi à Aubrey. Hein. Du coup... Euh... Il faudrait que je sois sad, Donc on va faire ça et après on va faire son attaque, on va prendre un peu de vie. Ah ils ont. ils ont, ils ont de la vie je crois. Ouais, et ils sont bons. Hein. C'est bien ce que je me disais, c'est pour ça qu'ils étaient pas trop. Euh... Ok. Bon faut compter un peu sur le bruit. Oh non Ah, il est en train de nous toaster tous. Et là, normalement, c'est le droit de venir. C'est tout C'est tout Allez, allez Faut juste qu'on traverse, faut juste qu'on traverse, faut juste qu'on traverse, faut juste qu'on traverse. Voilà. Oh non. Pas le game over maintenant, pas maintenant. Je vais pas le rendre triste. Quoique si je le rends triste, je peux peut-être m'énerver. Si je vais faire ça. Oh, Deux, du jus. cher... Oh mon oui. dieu. Ah, c'est pareil. Ok. Allez, ah, s'il te plaît. Non Pas ici, pas maintenant <rire> Ah non <rire> Non. Mais il n'y a rien au bout en fait. Il n'y a, y a que de... Bon, bah on je me barre, enfin, je me barre, y a rien en goût. Oh là là Qu'est-ce qu'on fait ici, au fait Qu'est-ce qu'on fait ici je, je sais tu pas en fait là euh, je comprends pas je vais parler avec Marie parce que ça a l'air de ramer en plus là je sais pas pourquoi dis-moi que c'est une oh. un chapeau dur en fait ça a l'air de ramer je sais pas pourquoi pourtant je perds aucune euh, truc mais ça, ça frise Attendez, je vais regarder, peut-être qu'il y a une mise à jour hein, qui est en fond, euh, ni vu ni connu, qui me dit pas. T'es en train de faire une mise à jour, c'est ça Non. J'ai pas l'air de dire quoi que ce soit. Peut-être du côté de Steam, si tu prends la tête si c'est Steam. Tais-toi On va, va s'arrêter, t'inquiète pas. On va s'arrêter d'ici peu parce que euh, je, je crois que je, je suis fatigué. Et, euh, et du coup, je me suis arrêté, il était... Euh, J'ai fait une marque, je crois que c'était à 2h30, donc ça fait une heure en plus. Bon, au final, c'est 3h, quoi. Mais là, je suis perdu. Je suis perdu, je ne sais plus quoi faire. On va discuter avec Marie pour moi. Et en plus, elle a l'air de ramer, je ne sais pas pourquoi. Il en a marre. L'ordi, il en a marre. Bon, Marie, du coup, dis-moi. Oui, est-ce que tu peux m'aider Euh. Bah on, on va par où je, je chez Basile. Mais non mais. Ah Pour pas de il faut juste lui dire merci avec le truc policier. Bon allez, on va lui donner ça. Merci, Marie. C'est cool de ta part. Au revoir. Oui, ça, ça a beaucoup aidé. T'inquiète pas. Ok. On, faut faut qu'on y aille. Hein, parce que mon ordinateur est en train de décéder. C'est pas pas là. Non mais... Euh, C'est là, je crois. Palmy, c'est... Euh, c'est là. Je crois. Non. Mais en fait, je veux bien ça... Il y a un truc que je veux bien, tu vois, genre que... Que... Que t'es... Euh, que tu cherches Basile et tout, mais là, en vrai... Qu'est-ce qui... Qu est, pourquoi je devrais le chercher dans un endroit où c'est un jeu de... Euh, de, de, de trucs au trésor hein, réellement genre euh, je vais le trouver sous un, un tas un fireplace un scone ah ouais donc c'est le ticket pour aller euh, prendre un, un ok bon, bon du coup on trouve tous les trucs au fur et à mesure ok alors attendez parce que Mais moi je soupçonne qu'il était juste au bout de... Ils en parlent dès le début en plus, donc du coup... Euh... Il est au bout de l'échelle, à côté des spinwheels, et on l'a pas trouvé, quoi. Et on va, on va la voir arriver. Oui, voilà, c'est ça, c'est en. De un, un... Des desserts quoi. Mais en, en fait, ça rame trop. Pourquoi ça rame à ce point-là Pourquoi ça fait des sauts de trucs On est à 30 images par seconde, normalement, ça devrait être bon, hein. c'est pas, pas grand-chose. Petit ordinateur, tu... c'est parce que ça fait 3 heures Après je peux comprendre que tu vois, genre, ça nous fait de l'entraînement sur, le, euh, sur le truc. Mais je vais regarder, je vais essayer de continuer peut-être en dehors du stream pour pouvoir juste avancer parce que... J'ai pas l'impression qu'on avance en fait de ce côté-là, donc... Euh, je vais regarder peut-être en dehors du stream si on peut continuer de ce côté-là. Mais je vois pas en fait... C'est le monde en lui-même, lui c'est ça justement, d'aller chercher des trucs. à, à, à gratter quoi. Mais euh, mais je vois très très peu comment, euh, comment ça peut se faire. Je vois pas en fait, on arrive au dernier monde, on se contre le poulet, il se barre et euh, en fait il faut juste euh, avoir... Euh, Attends, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, faut qu'on en ait encore 6, ça veut dire qu'il faut qu'on utilise 14 minimum pour pouvoir arriver à ce truc-là et c'est aléatoire. Genre, euh, en fait j'ai pas envie, <rire> j'ai clairement pas envie. <rire> voilà. Bon du coup, on arrive à 24h, il reste 5h normalement un peu moins, non. on est censé finir entre, euh, entre maintenant et euh, et euh, 29 maxi voilà, bon du coup c'était Omori, j'espère que vous avez bien apprécié parce que euh, moi je suis un peu fatigué du coup je suis désolé de, de quitter comme ça parce que bon ça m'a un peu saoulé mais voilà, il euh, y aura la suite, ne vous inquiétez pas on sera là euh, si vous voulez être tenu au courant d'ailleurs je vais vous dire ça tout de suite et en plus il y a le chat qui s'énerve donc, c'est pile euh... Voilà, je vous mets ça dans le chat. Hop. Si vous voulez être tenu au courant du, des dernières informations, ce sera par Twitter. Et si vous voulez être tenu des de dernières informations, mais un peu plus tôt peut-être, ce euh, sera Discord, si vous voulez discuter, pendant les vacances aussi. Euh, et sinon, euh, bah, il y a toujours les sorties sur YouTube, hein, euh, on, Nous, on, on est en vac, on fait un peu des trucs un peu à l'arrache, mais euh, en vrai, il y a toujours YouTube qui est toujours là. Et il y a de l'avance, donc voilà. Je vous dis au revoir. Et euh, j'espère que vous avez bien apprécié ce petit passage, même si à la fin, ça m'a saoulé. Et que j'espère que je n'ai pas trop retranscrit le fait que ça m'a saoulé. <rire> je vous fais des bisous. A plus tard. C'est ouf quand même que, que c'est autant bugué hein, pendant, pendant la fin. Bon, salut